Vie professionnelle intense, pratique sportive régulière, raideur et tension musculaire ressenties. Vous êtes concerné Et si vous choisissiez une literie de relaxation Rien de mieux pour se détendre que de relever la partie haute du sommier pour lire, regarder la télévision ou prendre son petit déjeuner. Grâce à une literie électrique pour deux personnes, séparées en deux couchages, les mouvements de l'un n'affectent pas le sommeil de l'autre. Chaque dormeur a sa télécommande et gère sa position comme il l'entend. La literie de relaxation offre de multiples options pour soulager la tension des muscles et des articulations. Idéal aussi pour diminuer les raideurs de nuque et de cervicale. En outre, un sommier électrique apporte un gain de mobilité pour entrer et sortir du lit plus rapidement. Voilà, pour plus de conseils, rendez-vous en magasin